Corne-Bidouille de Pierre Bertrand et Magali Bognol Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. « Pierre, mange ta soupe. »« Non, veux pas. » Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. « Pierre, mange ta soupe. Non, veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. « Pierre, mange ta soupe. Non, veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. « Pierre, mange ta soupe. Non, veux pas. » Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille.